Bienvenue sur ce nouveau top 10 des gens les moins actifs sur l'internet. Antoine Daniel, le mythe d'une vidéo tous les 6 mois était donc faux. Cyril Hanouna, c'est ce qui se passe quand nous ne sommes pas aimés. Chaîne DC, pas assez actif à mon goût. 100 000 abonnés sans vidéo. Il fallait faire plus de vidéos pour être actif, mon petit. Assassination Clashroom FR. Depuis que la série est terminée, je ne comprends pas pourquoi ils ne sortent plus aucune vidéo. Blue Shark. Et non gaétant, les lives Fortnite, ça ne compte pas. Le 42. Au bout de deux mois de commencement, toujours aucune vidéo. Michael Jackson, en même temps, ça doit pas être bien facile de publier des vidéos sur YouTube quand on est mort. Code Forlan Après s'être fait bannir sa chaîne, il en recréé une nouvelle. Sauf pour que ça marche, il faudrait republier de nouvelles vidéos régulièrement, mon petit Code Forlan. ta mère et ton père sur Jackie et Michel. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de ce petit top 10 sur les 10 personnes les moins actifs de l'Internet. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et mettez la cloche. Anu.